He dedicated his life, his time, his wealth in order to help create understandings between Han Chinese and Uyghur groups and also other ethnic minority groups who were living in China. Ilham Toti est un militant des droits de l'homme qui purge actuellement une peine de prison à vie en Chine pour séparatisme. Lui décerner le prix Sakharov, c'est le moyen de braquer les projecteurs sur le sort des Ouïghours et de forcer la Chine à stopper ses crimes. Le respect des droits des minorités nationales est indissociable du respect des droits humains. La persécution de la minorité Ouïghour en Chine est intolérable. En donnant le prix Sakharov à Ilham Toti, nous défendons le peuple ouïghour et tous les peuples dont les droits fondamentaux sont attaqués. Ilham Toti doit être relâché. La persécution de la minorité ouïghour doit cesser. Nous devons exiger de la Chine un arrêt de ces persécutions. Les États-Unis s'apprêtent à prendre des sanctions. L'Europe est un partenaire économique et commercial important de la Chine. Il nous faut affirmer nos valeurs et exiger de la part de la Chine le respect des droits de l'homme.